Ils s'appellent Dipesh, Marie-Agnès ou Ratnaman. Ils sont népalais, français, expatriés, fermiers, guides, humanitaires, médecins, sismologues, agents du Quai d'Orsay ou diplomates. Retrouvez leurs témoignages autour d'un épisode dramatique qui a marqué le Népal le 25 avril 2015. Une brise printanière fait remonter le murmure de la ville sur cette terrasse qui domine Darban Square. Dix pêches et guides touristiques. Il prend souvent le thé ici lorsqu'il a du temps libre. Il se souvient de cette journée du 25 avril 2015. C'est vraiment étrange la première fois que l'on ressent une secousse. Au début, je me demandais ce qui se passait. Je roulais sur mon scooter pour retourner à la maison et j'ai senti que le scooter montait et descendait. Je pensais que quelque chose était cassé. Et après quelques secondes, j'ai vu un autre scooter tomber, puis plein de scooters à terre. Le taxi était arrêté en plein milieu de la route. Les gens criaient, appelaient, et j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Quand je suis arrivé à la maison, Quelqu'un m'a dit que la tour de Bimsen n'existait plus, détruite par la secousse. Alors je suis retourné à Durban Square et quelqu'un m'a dit que la tour de Durban Square avait disparu aussi. Et aussi le temple de Castamondap, détruit. Wow, c'était vraiment étrange, incroyable même. J'étais terrifié, des gens étaient prisonniers sous les décombres. D'autres personnes aidaient les touristes pour les emmener à l'hôpital. Marie-Agnès travaille dans la petite ambassade de France située en plein cœur de Katmandou. Après le choc des terribles secondes pendant lesquelles le sol s'est dérobé sous ses pieds, elle et ses quatre collègues se sont retrouvés démunis face à l'ampleur des dégâts. Eh bien j'arrive à l'ambassade, il y a donc l'ambassadrice, la première conseillère, un policier et là, la... grand moment de solitude qui a duré énormément, puisque les secousses continuaient, le serveur était cassé, les moyens de communication avec le centre de crise n'étaient absolument pas opérationnels, et nous sommes donc restés 30 heures dans le silence le plus total, avec les Français qui arrivaient. Nous avons réussi à communiquer avec nos courriels personnels, et heureusement, très vite, le soutien de New Delhi est arrivé, puis le soutien des missionnaires du centre de crise en grand nombre. Les Français, ont bien sûr, euh, se sont précipités euh, sur l'ambassade, donc nous leur avons conseillé d'aller tout d'abord, euh, pour la première nuit, dans les parcs, comme ont fait tous les touristes et Népalais. Et dès le deuxième jour, nous avons commencé à organiser le centre d'accueil euh, à l'école française. Le centre de crise et de soutien vient en aide aux ressortissants français qui se trouvent dans des zones d'insécurité et apporte une aide humanitaire à des populations locales exposées à une situation de crise. Lucille est agent du Quai d'Orsay. Elle a débarqué à Katmandou, deux jours après le séisme. Donc on arrive le lundi après-midi et là on voit un aéroport qui est complètement dépassé dans ses capacités puisque les avions ne décollent que très peu et n'atterrissent que très peu donc les gens sont bloqués. Alors il faut savoir que l'ambassade a été partiellement endommagée par le séisme. Donc on a une partie du mur d'enceinte qui s'est effondrée. Les agents sont dans l'impossibilité de rentrer à l'intérieur du bâtiment de l'ambassade parce qu'ils menacent lui aussi de s'effondrer. et On n'est pas à l'abri d'une réplique assez violente qui pourrait détruire le bâtiment. Et donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de mettre en place une base vie pour pouvoir loger à l'extérieur, mais aussi une cellule de crise qui soit opérationnelle avec des outils de communication, des ordinateurs, des téléphones satellitaires, des radios. Il y a plusieurs images qui me resteront de cette mission au Népal. La première, c'est bien sûr des images de destruction et d'une ville, Katmandou, mais aussi de plein d'autres dans le pays qui ont été massivement détruites avec des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Et en parallèle, des gens qui s'activent, qui essaient de reconstruire tout de suite, de venir en aide, une grande solidarité. Et je l'ai vu lorsque nous, nous avons essayé d'aller récupérer les différents touristes qui pouvaient être bloqués en montagne et qui n'arrivaient plus à redescendre dans la vallée qui avait besoin d'être sauvés par hélicoptère. On a fait une vingtaine de rotations et on a réussi à récupérer près de 70 personnes de toutes nationalités népalaises, françaises, européennes et autres. Surec est superviseur technique à l'Alliance française de Katmandou. Il était présent pour aider lorsque la Sécurité civile française a installé un centre de secours et de potabilisation de l'eau dans la Grande Cour. Le premier jour après le séisme, personne n'est venu. Je suis venu le deuxième jour pour inspecter le bâtiment. J'ai parlé avec le garde de sécurité pour savoir si tout allait bien. Un mur s'est effondré, mais il n'y avait pas de L'armée est venue après trois ou quatre jours. Ils ont apporté beaucoup de matériel avec des gros camions. Ils ont installé leur quartier général dans la cour de l'Alliance française. Cela nous a beaucoup rassurés. Peu après, les gens sont venus chercher un refuge. Nous avons installé une soixantaine de personnes dans l'auditorium. Là, ils pouvaient boire et dormir. Nous n'avions malheureusement presque pas de nourriture en stock. Juste quelques paquets de nouilles instantanées. À Katmandou, l'électricité n'est disponible que quelques heures par jour. Sous le bourdonnement du groupe électrogène, l'IANA, responsable administrative de l'école française, raconte comment l'école s'est transformée en centre de regroupement et d'évacuation. C'est ce qui sert normalement de terrain de jeu pour les élèves. Ce terrain de jeu était devenu un camp, il y avait, je pense, 8 à 10 tentes. Donc lundi après-midi, un peu moins de 100 personnes qui étaient enregistrées dans le camp. Et mercredi après-midi, quand on a fait la première évacuation, on a évacué 171 personnes. À 15h, il ne restait plus personne dans le camp et à 17h, on avait à nouveau 90 personnes. Donc on a fait une deuxième évacuation dans la nuit du mercredi à jeudi. C'était essentiellement des gens de passage, des touristes, certains qui se trouvaient à Katmandou, certains qui sont revenus lundi voire mardi, qui arrivaient des montagnes. Et on a aussi accueilli, donc à ce moment-là, des Belges, il y avait des Allemands, je crois Suisses, une fille roumaine. La contrainte étant qu'ils soient enregistrés d'abord auprès de l'ambassade française avant de venir s'installer dans le camp. Ratnaman habite le petit village de Bungmati, situé au calme, sur une petite colline à 20 km de Katmandou. Un an après le séisme, sa maison est toujours en ruine. Il habite dans une tente. Voilà, c'est ma maison. Elle est vraiment endommagée et c'est dangereux de rester à l'intérieur. Aujourd'hui, je vis dans une tente. J'étais dans ma maison lorsque le tremblement de terre a frappé. Je suis seulement blessé à la main. Heureusement que toute ma famille était à l'extérieur. Mais j'ai perdu cinq chèvres et deux vaches. Le gouvernement népalais m'a donné 20 000 roupies, mais je ne peux rien faire avec ça. Ce n'est pas suffisant pour reconstruire ma maison. Le gouvernement n'a rien fait pour nous. Voyez cette tente, ce sont les secours étrangers qui me l'ont donnée. Regardez, cette maison aussi est détruite. Ici, tout le bétail est mort. Quelquefois l'eau arrive par cette canalisation, mais aujourd'hui l'eau ne coule pas, alors il faut marcher 30 minutes pour trouver de l'eau. Vous savez, nous avons besoin d'eau pour faire pousser des légumes. Le gouvernement nous a distribué deux sacs de riz, et c'est tout. Nous avons des câbles électriques qui arrivent au village, mais ça ne fonctionne pas. Alors nous utilisons des bougies et du bois pour nous éclairer, cuisiner et nous chauffer. C'est dangereux de vivre dans une tente, vous savez, à cause du léopard qui rôde pas très loin. Tenez un mois avant le tremblement de terre, un homme a été tué par un léopard. La terre tremble souvent dans cette région du monde. En 1934, un séisme de magnitude 8.3 a fait plus de 8500 morts dans la ville de Katmandou. Shintan est sismologue au Centre National de Sismologie. Il nous explique pourquoi la terre bouge sous nos pieds. Yeah. Le Népal est situé à cheval sur deux plaques tectoniques. La plaque indienne qui se déplace de 5 cm par an vers le nord et s'enfonce sous la plaque eurasienne. Cela entraîne l'apparition d'importantes contraintes et donc d'accumulation d'énergie dans la croûte terrestre. Les tensions accumulées le long de ce chevauchement sont à l'origine de nombreux séismes. C'est ce qui s'est produit le 25 avril 2015. La tension devenue trop forte. A créé une rupture libérant ainsi une énergie qui a provoqué un séisme d'une magnitude de 7,8. Cette énergie s'est libérée sur une zone de 140 km de long et 40 km de large. Contrairement au grand séisme de 1934, durant lequel la totalité de l'énergie accumulée s'est libérée, la moitié seulement de l'énergie accumulée s'est libérée lors du séisme de 2015. Eric est un jeune ingénieur passionné par le Népal. D'ailleurs, il parle couramment la langue du pays. Il est volontaire international au Centre de Sismologie de Katmandou. Alors actuellement, nous sommes donc au National Seismology Call Center, donc en Népalais Bukampa Mapan Kendra, qui est le centre du gouvernement népalais en charge d'effectuer la surveillance et l'alerte liée au séisme au Népal. Alors ici en général, je suis chargé de faire le lien entre la France et le Népal dans le cadre de la collaboration. Au jour le jour, ce que je fais en général, c'est de la maintenance du matériel, je vérifie que toutes les stations fonctionnent bien et que les Népalais puissent avoir un outil pour l'alerte sismique fiable et robuste. Action contre la faim est présent au Népal depuis 2005, en réponse à la guerre civile, aux destructions et à la désorganisation des services publics. Martin Rosslo. Le directeur népal d'ACF fait le point de la situation un an après le séisme. Alors aujourd'hui, on peut dire que la période d'urgence à proprement parler est terminée. C'est ce qu'on appelle recovery, la réhabilitation. Et là, les besoins restent très importants dans la mesure où les gens ont perdu une grande partie de leurs moyens d'existence au moment du séisme et que n'ont pas récupéré encore leurs conditions de vie initiales. Donc il y a encore un long chemin à faire. Les programmes gouvernementaux de reconstruction ne sont pas encore en place. et Ça mettra des mois, voire des années à véritablement aboutir. Donc là, il y a une période de creux entre l'urgence et la vraie reconstruction qui fait qu'on risque d'avoir des ressources limitées pour répondre aux besoins. Il est donc extrêmement important, à mon sens, et c'est aussi le point de vue de la coordination humanitaire, de garder un rythme d'activité soutenu au moins pendant deux ans, je dirais. Nouakote est un petit village fortement impacté par le séisme. C'est ici que Action contre la faim a mis en place un programme de reconstruction baptisé Cash for Work. Explication de l'ambassadrice de France, madame Martine Bassereau. Alors effectivement, nous sommes avec ACF qui est une ONG française et qui souhaitait nous faire visiter un village qui a été détruit. Mais ACF a un programme formidable. Pour ce village, qui est de faire travailler les personnes qui sont restées dans le village. Et pour que ces personnes puissent garder leur dignité, ACF a mis en place un programme qui s'appelle Cash for Work. Et ce que nous voyons là maintenant, ce sont une centaine de personnes qui ont travaillé pendant 20 jours et qui se font payer pour leur travail directement en cash par ACF, ce qui leur permet de continuer de vivre dans la propreté, de manière à peu près salubre et qui leur permet de garder une présence physique et morale après avoir subi tout ce qu'ils ont subi. Puis on voit bien ces femmes qui sont souriantes, on voit bien ces hommes d'un certain âge qui viennent avec fierté finalement récupérer cet argent qui correspond à leur travail. Sarah Blin est la directrice népale de Handicap International. Cette ONG, présente au Népal depuis 1996, a mis en place plusieurs programmes spécifiques suite au séisme. Alors, immédiatement après le tremblement de terre, nous nous sommes déployés dans les hôpitaux de la ville que nous appuyons depuis des années pour être capables justement de répondre à l'afflux massif de, de blessés. Et nous les avons aidés essentiellement à stabiliser des patients aller euh, à, à accueillir ses patients et à les orienter dans l'hôpital et ensuite à les prendre en charge après qu'ils aient été opérés ou que leur blessure ait, ait été traitée. Nous avons ensuite euh, mené une opération de distribution de kits essentiels, euh, donc tout ce qui est euh, couverture, casserole, euh, plastique sheeting, euh, tout ce qui permet à une personne qui a perdu sa maison de euh, revivre. Donc ça, nous avons distribué ça dans plusieurs districts qui avaient été affectés par le tremblement de terre. Et sur le long terme, nous avons mis en place un programme de d'appui psychosocial et médical à l'ensemble des personnes affectées par le tremblement de terre, qui avaient été blessées par le tremblement de terre. Un an après le séisme, les blessures sont encore visibles et les victimes en porteront les séquelles toute leur vie. Sanjay est responsable prothésiste du centre de réhabilitation de Katmandou. Nous sommes ici au centre de réhabilitation de Katmandou. Ce centre, qui est géré par Handicap International, permet aux victimes de bénéficier de séances de réadaptation, de soins de kinésithérapie, de séances de soutien psychosocial, et distribue des aides à la mobilité, telles que des déambulateurs, chaises roulantes, béquilles, ainsi que des prothèses orthopédiques. Suite au tremblement de terre de 2015, nous avons reçu dans ce centre 35 survivants victimes d'amputations des membres inférieurs et nous les avons équipés avec des prothèses orthopédiques. Les petites associations contribuent beaucoup à l'aide apportée au Népal. Jean-Michel est bénévole pour LCH. Il est au Népal afin de venir en aide à un orphelinat qui manque cruellement de moyens. Le gaz est devenu hors de prix. La population en fait, a beaucoup de difficultés à trouver du gaz pour des raisons que l'on sait, c'est-à-dire cette espèce de blocus qui est à la frontière indienne. Et donc, comme les approvisionnements sont très très lents, les gens sont obligés de faire deux jours à trois jours de queue non-stop. Donc 24-24 pour avoir du gaz. Là, dans le cadre de la maison, ici, euh, c'était pas possible de faire ce genre de queue. Donc il a fallu trouver malheureusement euh, ce qu'on appelle au marché noir, en fait, le gaz. Et le gaz, une bouteille de gaz au Népal vaut 100 euros. Il faut savoir que le salaire moyen est de 70 euros, d'après ce que je sais. Donc mensuel, pour vous donner une idée de la difficulté. Voilà. L'électricité aussi est un problème parce qu'en fait, depuis euh, je sais pas combien de temps, euh, je crois plusieurs années, l'électricité est délivrée que quelques heures par jour. Normalement, il euh, y a un site internet sur lequel on peut voir chaque quartier, le, à quel moment ils vont être délivrés en électricité. Mais il se trouve que depuis début 2016, ce n'est pas du tout respecté. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas savoir d'avance à quel moment l'électricité va être distribuée. Voilà, donc ça complique beaucoup la vie des Népalais bien évidemment tous les jours. Au Népal, près de la moitié de la population a moins de 18 ans. Les enfants sont omniprésents et jouent un rôle important dans l'économie informelle. La majorité des 8 millions d'enfants de la tranche d'âge 5-16 ans est de ce fait déjà active. Perrine Savoie est chef de mission de Planète Enfant le travail des enfants c'est un problème effectivement qui est considérable euh, donc après il y a différents types euh, d'industries dans lesquelles on retrouve le travail d'enfant notamment euh, donc tout ce qui est fabrication de tapis mais dans ce domaine-là ça a été de plus en plus régulé donc le travail euh, des enfants a baissé et par contre euh, on continue à observer énormément de travail des enfants dans euh, plusieurs autres secteurs notamment tout ce qui est briqueterie et également par exemple tout ce qui est restauration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 ils ont eu un sentiment d'abandon. Dans ces conditions, comment l'ambassade a-t-elle géré la crise du 25 avril 2015 Marc réside au Népal depuis six ans. Il nous livre son point de vue. L'ambassade de France nous a aidés. Nous, résidents, et également les Français, disons, de passage disons touristes, l'ambassade s'est immédiatement impliquée et a fourni son aide et son assistance. Mais il faut le dire, dans la mesure aussi de ses moyens. Et ses moyens ont été considérablement réduits l'année dernière, en août 2014, lorsque le consulat a été fermé. Et maintenant, nous dépendons du consulat de l'ambassade de France de New Delhi, en Inde. Donc madame l'ambassadrice, son assistante et sa secrétaire ainsi que les officiers de sécurité français, ont été les seuls à pouvoir fournir une première aide d'urgence, voilà, dans la mesure, je vous le dis, de leurs possibilité. Après 40 années passées au service de la diplomatie, dont 3 ans au Népal, il est temps pour l'ambassadrice de prendre une retraite bien méritée. Le Népal est un pays qui ne laisse pas indifférent. Entre la France et le Népal, c'est une vieille amitié de 66 ans, ce sont des anciennes relations diplomatiques, dans un pays chaleureux, accueillant, avec une population qui aime la France, mais depuis les premières cordées dans l'Himalaya, et on dit que 50% des touristes français qui sont venus au Népal reviennent. Euh, quant à la communauté française, on a eu l'exemple du tremblement de terre, on a vraiment eu une communauté française soudée et qui m'a bien accueillie et que chaque fois que je rencontrais était complètement à l'écoute des problèmes que je pouvais rencontrer euh, à cause de la réduction, de la transformation du poste en PPD. Donc voilà, les souvenirs que je vais garder du Népal, c'est ça. Ça serait à refaire, je le referai.